Salut les Tricopathes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 9e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et ici on parle de Tricot. Alors, on est le 2 novembre, euh, rien de spécial à signaler, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu euh, parce qu'il euh, y a deux semaines euh, je me suis fait opérer des yeux et du coup depuis je n'étais pas franchement en état de filmer quoi que ce soit. Euh, là ça va nettement mieux, je suis pas encore à 10 sur 10 mais on s'en approche euh, lentement mais sûrement. Donc euh, c'est donc chouette. Voilà. Euh, bon, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je pense. J'ai trois projets terminés aujourd'hui. J'en euh, ai trois, mais en fait j'en ai que deux. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure ce qui s'est passé. Euh, le premier c'est celui-ci. Euh, c'est le bonnet Gin and Tonic de Nated Bliss que j'ai fait en soie diquet de chez Madeleine et Philibert. Le point est très très joli dans cette laine. C'est euh, donc un mélange. La laine, c'est un mélange de merino et soie. Euh, je l'ai acheté pendant l'événement Knit Style Story qui a eu lieu euh, mi-octobre. Euh, C'était un événement super sympa. Je vous, en, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais bref, j'ai un peu craqué sur, euh, sur cet écheveau. C'était euh, la, la teinte Edimbourg. Donc j'avoue que tout de suite. Euh, partait avec un, avec un petit avantage mais non j'ai beaucoup beaucoup aimé la couleur même si c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter ce, ce, ce type de rose c'est quand même pas non plus du rose barbie euh, il y a beaucoup de nuances il est très très joli et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ce bonnet qui était dans ma file d'attente ravelry depuis à peu près trois siècles et je suis très très contente alors au départ euh, j'ai suivi exactement le patron hein. euh... Au départ il n'était pas très très slouchy. Je l'ai tendu un peu. Enfin, je pour une fois je l'ai bloqué et je l'ai tendu un peu. Et puis du coup, ben là, il est juste bien. Voilà. Il est chouette. Et puis du coup, c'est vrai qu'il est super, super confortable, très agréable. La mairie soie est vraiment. Voilà. Bref, je disais, la mairie soie est vraiment très agréable. Euh, juste avant de ruiner complètement ma coiffure qui était déjà pas. Une grande réussite aujourd'hui. Hein. Euh, donc c'est mon premier projet terminé. Il est super rapide. Enfin, je veux dire, ce bonnet-là, je l'ai fait en une journée. Euh, le point est très très simple à retenir. Il n'y a aucune difficulté particulière. Je, je vous le recommande vraiment. C'est un patron gratuit. Le deuxième projet terminé, c'est aussi un bonnet. Euh, C'était mon premier bonnet en jacquard. Je vous mettrai une photo parce qu'en fait, je l'ai perdu. Euh, je l'avais fait en mayak, euh, baby yak, Mid medium, ouais c'est ça, baby yak medium. Euh, C'était euh, les deux couleurs que j'avais eu dans la dans une ancienne box euh, Fab Alchemuse pardon, Fab Muse Alchemyette. Euh... Et du coup, je suis hyper hyper déçue parce que. <tousse> Parce que je l'aimais beaucoup, enfin voilà, j'ai mis, mis deux jours à le faire, alors c'était pas énorme, il était vraiment simple, mais c'était quand même mon premier projet en jacquard. Et euh, je suis dégoûtée, je l'ai perdu chez Ikea. Voilà. Euh, je vous passe les détails, mais bref, je pense qu'on ne le retrouvera jamais. Et je suis très déçue. Mais par chance, il se trouve que juste avant que je le perde, on avait fait des photos, donc je pourrais vous le montrer quand même. Euh, <rire> C'est déjà pas mal. Hein le résultat, euh, je l'ai je ne suis pas folle mais j'ai commandé un nouvel écheveau pour, euh, pour le refaire parce qu'il me restait assez du bleu marine mais pas du gris donc j'ai commandé un écheveau de gris pour pouvoir en faire un nouveau voilà, non, je ne suis pas folle je le répète, c'est juste que voilà je l'aimais bien et j'ai envie de l'avoir quand même donc je vais le refaire, voilà. Puis je sais que du coup je l'ai déjà fait, donc je, je serai en mesure de le refaire, ça ira vite et je pourrais quand même en profiter. Voilà! Le troisième projet terminé, euh, c'est le châle Barre de Mathieu Arnold qui euh, sortira à CSF. Alors, est-ce que je suis sur. Du bon côté, moi je crois que c'est l'envers. Ça, ça. Voilà. Il sortira à l'occasion de CSF dans deux semaines. Il est très très beau mais il est très très grand c'est à dire que quand je l'ai bloqué je l'ai mesuré il fait 2,10 m 10 de long alors je l'avais mesu... je l'avais bloqué tout en longueur mais je, je l'ai montré sur instagram et Mathieu m'a fait la remarque et du coup c'est vrai que j'ai un peu plus étiré en largeur et... et ça rend vraiment sympa alors le point est très enfin, lui, le point est très joli c'est une alternance de côte et de et de point mousse et ça fait ça fait une espèce de quadrillage vraiment sympa, je trouve qu'il rend très très bien avec, euh, avec ce fil alors c'est drôle parce qu'il a une autre de ses testeuses qui euh, a un fil qui pour le coup vient de la Féfil, qui est très très similaire à celui-ci, le, euh, le mien je l'ai acheté à Berlin, c'est du Garne und Wolle euh, je pense que les caractéristiques du fil, du fil pardon, doivent être à peu près les mêmes ça doit être du 100% merino aussi mais c'est marrant, voilà donc, je suis vraiment contente de l'avoir terminé, il rend très joli. Alors, au blocage, autant vous dire qu'il vaut mieux avoir beaucoup, beaucoup d'épingles. Parce qu'il parce qu faut, il faut, il faut bloquer les angles pour qu'ils prennent là, une forme plus droite. Et du coup, euh, eh ben, il faut plein d'épingles. Donc, j'ai utilisé tout mon kit de blocage Sneak Pro, plus des épingles à tête, euh, des épingles en T, plus des épingles de couture parce que j'avais pas assez d'épingles en T. Donc c'était un, un petit peu un petit peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Autant vous dire qu'il était plus rapide à débloquer qu'à bloquer. Voilà, enfin à débloquer, à, dé, à dépingler, dépingler Désépingler enfin, à retirer du tapis de blocage qu'à euh, qu bloquer, euh, mais il a séché super vite et ça c'était plutôt cool. Donc je l'ai bloqué mardi soir et j'ai pu l'embarquer avec moi mercredi matin quand je suis allée prendre le train et du coup comme il fait quand même 2 m 10 bah j'arrive à faire plein de tours avec et ça c'est vraiment cool bon c'est un châle mais en réalité enfin c'est un châle mais je m'en sers plus comme une écharpe quoi voilà donc soit je le coince là comme ça soit j'attache les deux bouts et les deux extrémités et je les laisse mais voilà en tout cas il tient bien chaud donc je suis vraiment vraiment contente euh, de mon châle moi j'ai testé le patron en anglais euh, je pense sans trop, enfin je pense qu'il est, est déjà très très lisible en anglais donc je, il est très clair donc je pense qu'il sera tout aussi clair en français si vous préférez tricoter en français et donc je répète, il sera disponible à partir de mi-novembre Puisqu'il sort à l'occasion du CSF Voilà, voilà C'en est, est terminé pour les objets terminés euh, Les encours Alors, j'ai un enfin, j'ai encours, pour l'instant j'en ai pas encore monté d'autres J'ai commencé un pull Mon premier pull Voilà. Alors Je suis pas encore très très loin hein. J'en suis au premier rang du, du Yoke c'est le pull pavement de Vera Venimaki. Je vais le sortir parce que sinon ça va faire des reflets. Voilà. Donc manche trois quarts parce que moi j'ai toujours trop chaud aux avant-bras donc je remonte toujours mes manches. Donc ça, sert à rien de faire des pulls avec les manches d'autant que les manches c'est chiant. Voilà. C'est dit, les manches c'est chiant. Je pense que, enfin, je connais personne qui aime tricoter des manches. Donc, euh, donc euh, trois quarts c'est très très bien. Voilà, je le fais avec euh, un fil que j'ai acheté à Berlin aussi, le Rosen C'est du 100% Merino euh, en fingering de chez Frida Fuchs. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur ce fil. Il est vraiment super, super simple à tricoter. Enfin, Il ne se dédouble pas, il n'est pas trop fin, il n'est pas trop. Non, il est bien. Il est très très bien. Et du coup pour l'instant, alors oui j'en suis pas beaucoup avancée, j'ai monté le col euh, et là j'entame le yoke. Bah j'apprends au fur et à mesure quoi. Mais pour l'instant les explications sont claires, donc on va voir comment ça continue à avancer. Voilà, c'est la seule chose que j'ai montée pour l'instant, euh, j'ai prévu de faire un bonnet très bientôt, euh, c'est le bonnet Beloved Aaron de... Je ne sais plus son nom m'échappe, mais je vous le noterai parce que c'est un, un modèle que j'ai vu pendant le dernier. Enfin, quelqu'un était en train de le tricoter au dernier TTG euh, by Spirit et euh, je l'ai trouvé super sympa. Donc je me suis dit que j'allais le tricoter aussi. Euh, je dois avoir de quoi faire dans mon stock. Donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et dans les encours, j'ai ressorti enfin euh, de quoi faire les chaussons qui vont avec ce Lil Kimono. De l'hylophile que j'ai fait il y a plusieurs mois déjà parce que j'ai dû vous en parler dans un de mes premiers podcasts. Euh, que je n'ai pas eu l'occasion d'offrir parce que malheureusement je me suis mal débrouillée, enfin j'ai mal calculé mon cou et du coup il était trop petit déjà. Euh, mais il se trouve que euh, j'ai deux nouvelles grossesses dans mon entourage et donc je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un enfin, prochainement. Voilà, donc je vais faire les petits chaussons qui vont avec euh, et je vous les montrerai aussi la prochaine fois. De, croix, croix de bois, croix de fer tout ça tout ça et, et je m'aperçois que j'ai oublié mon thé alors je vais aller le chercher et je reviens parce que j'ai vraiment très très soif me revoilà avec mon thé c'est du thé euh, montagne bleue de chez le palais d'été c'est un thé noir avec du miel et de la lavande et il est très très bon Voilà. petit intermède terminé euh, donc je vous ai parlé des choses que j'allais faire. Euh, ben voilà. Euh, je voulais vous reparler du coup de Knit euh, de Style Story. Alors c'était effectivement... Je sais pas s'il la date. Non, il n'y a pas la date. C'était mi-octobre à, à la Villa Violet qui est dans le 7e arrondissement. C'est un lieu très très joli. Euh, il y a une cour intérieure avec un petit jardin, une verrière. Non, c'était vraiment très, très... Enfin, le lieu était déjà super chouette. Et c'était un événement très sympa, assez... Je dirais pas intime, mais... Mais on a ces petits comités parce qu'il y, peu... y avait peu d'exposantes, Mais en même temps, c'est une première... Comment dire C'était une première édition. Je ne sais pas si ça se reproduira à l'avenir, mais c'était des exposants bien choisis. Et c'est l'essentiel. Alors, j'avais commandé le petit... Le petit project bag euh, petite pochette surprise parce qu'on le commandait sans savoir ce qu'il y avait dedans du coup je vais euh, je vais vous montrer ce qu'il y avait euh, à l'intérieur alors il y avait un patron de mitaine alpha euh, il y avait mmh. il y avait des petits euh, marqueurs de mailles de chez Lily comme tout puisqu'elle était présente euh, elle était présente lors de l'événement. Ce sont, voilà, petit mouton. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bref, c'est un mouton, voilà. D'ailleurs, je vous montre ses fesses, tout va bien. Voilà, le mouton. Là, ça était là, voilà. De euh, avec des petits anneaux comme ça, avec une perle, une perle jaune, verte, euh, dans une petite boîte métallique il y avait également deux échevaux enfin deux mini échevaux alors un mini échevaux de chez Madeleine et Philibert euh, gris avec des taches plus sombres et un mini échevaux de chez Squirrels Yarns c'est de la Pecan Fing euh, coloris charbon Merino Nylon et Stellina Argenté alors je ne sais pas si vous allez voir les Voilà, mais c'est très joli c'est très très joli. Il y en a euh, 100 mètres. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec, mais, euh, mais je vais bien trouver. Et euh, la laine de chez Madeleine et Philibert. Alors attendez, parce qu'il faut que je l'ouvre, du coup. C'est la surprise. Je ne l'avais pas encore ouverte, je l'avais gardée exprès pour vous. Je plaisante. C'est de, litre... de la Little Sock, donc euh, 75% Merino, Superwash, 25% Nylon. Et c'est pareil, il y en a à peu près 100 mètres. Et là, c'est le coloris Francfort. Voilà. Vous verrez mieux sans son sa, sa petite manchette. Donc, deux mini échevaux. Et puis, il y avait aussi euh, des pinces... Euh, ils appellent ça des Kitty Snips. Ce n'est pas une pince, je vous raconte n'importe quoi. Ça ressemble à une pince, mais en réalité, ce sont des ciseaux. Voilà. Hein. Je suis restée blonde à l'intérieur, pas d'inquiétude, tout va bien. Voilà. Des mini-ciseaux, Snip, Snip <rire> qui sont pratiques parce que du coup ils se rangent dans leur petite dans leur petite dans leur petit manchon Je sais pas comment, appeler, comment appeler ça un petit étui et euh, voilà impeccable super pratique et il y avait aussi des petits euh, post-it avec des lamas des alpagas lama alpagas pareil euh, et euh, un bon pour euh, un patron de chez Julie Nettie in Paris euh, ils sont vraiment tellement beaux ces patrons mon Dieu je sais j'ai pas encore eu le courage d'aller en choisir un mais ils sont vraiment très très beaux ils sont vraiment très très beaux et et je l'ai pas mis là j'ai acheté donc j'ai acheté trois choses j'ai acheté dans quatre j'ai acheté cette, euh, les chevaux de Mary Swadike que je vous ai enfin dont, dont, avec lequel j'ai fait le bonnet que je vous ai montré tout à l'heure j'ai acheté euh, un savon, un savon au kombucha de chez Crystal Kay. qui sent super bon, qui est joli comme tout. C'est du savon artisanal euh, à l'huile de coco, beurre de karité, tout ça, beurre de cacao, kombucha. Et moi j'aime bien les savons qui sentent bon et qui font la peau douce. Donc je me suis dit que ça changerait, voilà, si y a un cadeau, enfin un cadeau. Un achat utile, un cadeau à moi-même. Euh, J'ai acheté un patron, qui est un patron papier, mais, euh, mais cristal, euh, donc cristal LK, pardon, parce que du coup, je vous ai dit Cristal K, mais c'est Cristal LK, pardon. Euh, donner, a mis un petit code sur le, sur, sur le côté, pour que, ça, sur l'arrière, pour qu'on puisse euh, le recevoir en version électronique. C'est un joli patron de châle. Je sais déjà avec quelle laine je vais le faire, du coup. Euh, J'ai acheté un petit crochet qui tient avec euh, c'est pareil avec une espèce de, de petite chaînette comme ça euh, qui doit être dans, un, dans une de mes, dans un de mes sacs à projet. Euh, c'est super pratique du coup parce qu'il est long comme ça donc ça rentre dans une petite pochette, ça ne s'accroche pas partout euh, et du coup c'est plus pratique pour attraper des mailles tout ça pour emporter un peu un peu n'importe où que d'embarquer le, le crochet normal de cette longueur là. Voilà. Et j'ai acheté un tote bag de chez donc Julie Nets in Paris parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé son, son le motif du tissu alors il euh, y a l'étiquette <rire> fluo caractéristique de Julie d'ailleurs je trouve super sympa parce que le il le fil est fluo aussi ça fait un petit rappel de l'étiquette elle donnait un petit badge aussi avec moi vous savez que une petite badge vous m'avez tout de suite eu voilà hein je facile, je suis faible quand on parle de badge. Je raconte n'importe quoi. Hein. Euh... <rire> Mais voilà, bah écoutez... Euh... Oui, Need Style Story, c'était super sympa. Euh... C'est ce que je disais la dernière fois quand je parlais de Berlin, c'est que quand on va à ce genre d'événement en fait, les gens sont contents d'être là, que ce soit les exposants euh, ou les participants, on se retrouve vraiment autour d'un centre d'intérêt partagé. Euh, et et d'une. Enfin, J'ai encore jamais rencontré de gens qui, qui fassent la gueule ou qui soient désagréables dans, dans les, ce genre d'événement. Euh, J'en ai fait quelques-uns sans avoir, enfin sans prétendre non plus les avoir tous faits. Mais, euh, mais dans mon expérience, les gens sont toujours. Euh... Toujours cool, et ça, c'est quand même vachement bien quand on va à un événement, ne pas se prendre la tête. En parlant d'événements, j'ai appris, et parce que je suis passée à mon bureau euh, la semaine dernière, j'ai appris qu'en fait notre exercice annuel de deux semaines est décalé euh, à avril, et du coup je vais pouvoir aller à Edimbourg au mois de mars. Et l'homme a déjà dit oui. Petite, petite danse de la joie. Voilà, non, je suis super contente parce que j'ai vraiment adoré l'année dernière. Alors J'ai commencé à voir pour réserver de quoi dormir, voir les prix des billets d'avion et voilà je, je, je suis contente je vous referai un vlog évidemment euh, mais on n'y est pas encore, hein, c'est jamais qu'au mois de mars et du coup, ben écoutez je crois qu'on a fait le tour, on va finir sur cette note positive du coup euh, j'espère que la prochaine fois j'aurai encore plein de trucs à vous montrer que je vais bien carburer, même si je reprends le travail la semaine prochaine normalement il euh, y a le la première demi-finale, enfin la première, la demi-finale du tournoi de Knitich est en cours, on est contre euh, Gryffondor. Je, je croise les doigts, il faut vraiment qu'on carbure parce que là sinon on va se faire éclater quoi. Mmh. Bref, go Team Serdaig. <rire> Sur ce, je vous souhaite euh, une super bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Euh, J'espère que votre fin de semaine se passera bien. Je vous dis à très bientôt et en attendant, bon tricot